Comme pour mon premier ouvrage, c'est d'abord parti d'un manque, d'un questionnement personnel, puisque quand je suis devenue maire en 2017, il y avait assez peu de ressources dédiées aux maires dans une perspective féministe. C'est-à-dire que tous les. Compte tenu, la majorité des, des, des ouvrages ou des sujets qui s'adressaient aux mères qui parlaient de maternité euh, n'avaient pas forcément une approche féministe. Et euh, à l'inverse, dans les sphères féministes, la question euh, de la maternité, du vécu des mères était euh, quasiment, voire totalement absente. Euh, et dans mon cas comme dans le cas de beaucoup de femmes, euh, l'expérience de la maternité a quand même été un, un grand euh, tsunami, un grand bouleversement euh, qui a généré chez moi beaucoup de questions, parfois de colère et donc je cherchais en fait euh, des ressources féministes qui pourraient m'aider euh, voilà, à, à y voir plus clair, euh, à avancer euh, donc il y a d'abord eu ça et parallèlement à ça, au même moment on a commencé à voir émerger petit à petit euh, dans le paysage euh, bah, des paroles de mère euh, à travers des podcasts, à travers les réseaux sociaux, euh, à travers quelques ouvrages, euh, des mères qui parlaient de leur vécu euh, mais cette fois-ci euh, euh, aussi de leurs ambivalences et avec une approche féministe. Donc j'ai eu envie à la fois de raconter euh, ce mouvement de société euh, autour de la maternité, j'avais envie euh, de décortiquer, de dresser une sorte de panorama quelque part de tous les enjeux féministes euh, qui sont liés à la maternité et puis l'idée c'était évidemment De proposer, euh, de réunir un certain nombre d'outils, de clés pratiques, de pistes de réflexion pour permettre euh, aux maires euh, bah, de faire face à tout un tas euh, d'inégalités, d'injonctions, de violences euh, voilà, auxquelles elles sont confrontées euh, en tant que maires aujourd'hui. Alors il y a eu deux démarches parallèles. D'une part j'ai passé un appel à témoignages sur les réseaux sociaux pour questionner des femmes anonymes sur la façon dont elles vivaient leur maternité, dont la maternité avait pu venir impacter ou nourrir leur conscience féministe. Donc ça c'est une première chose. Et là j'ai reçu énormément de réponses de femmes. Donc une bonne partie de ces témoignages a constitué un matériaux pour, pour le livre. Et à côté de ça, j'ai euh, effectivement contacté euh, des femmes, soit euh, militantes, euh, sur euh, des questions, euh, par exemple, liées à la santé euh, mentale des mères. Euh, j'ai contacté des spécialistes, je pense à Sylviane euh, Giampino, par exemple, qui est une, une psychologue et psychanalyste qui travaille depuis des décennies euh, sur les questions d'égalité, d'équilibre euh, familial, euh, de féminisme aussi. Donc l'idée, c'était vraiment de croiser euh, des témoignages de gens qui ont travaillé, réfléchi euh, de manière active sur ces questions et euh, des témoignages de femmes comme euh, moi et beaucoup d'autres euh, pour connaître leur, leur vécu euh, et aussi leur stratégie individuelle euh, voilà, pour, euh, pour faire face au quotidien à, à toutes ces problématiques euh, de mère. Alors en priorité je crois qu'il faut vraiment s'attaquer à cette image, cette idée que la mère serait euh, par essence, par nature, le parent, par défaut, le parent de de référence ça c'est une idée qui est vraiment très fortement ancrée y compris chez les mères chez les pères et chez tout un tas de professionnels de l'éducation de l'enfance et, et cette idée là elle est, elle est assez délétère puisque nous en tant que mère on l'intègre donc on va surcharger nos, nos épaules de tout un tas de, de injonction aussi, qu'on qu intègre. Euh, les pères l'intègrent aussi, donc euh, vont se reposer euh, peut-être plus facilement sur euh, les mères. Euh, et pareil, les médecins, il est assez fréquent qu'ils ne s'adressent qu'aux mères, l'école qui appelle les mères systématiquement en cas de problème, etc. Enfin, on connaît le problème. Donc déjà, il y, y a cette représentation euh, là, qui me semble important de, de, de questionner, de faire évoluer. Euh, il me semble qu'il y a une, une urgence aussi sur le fait d'accueillir Accompagner davantage les jeunes parents euh, quand ils sortent de la maternité typiquement puisque euh, en France il y a quand même on est on est livré euh, à soi-même euh, le congé paternité bien qu'il ait été rallongé reste euh, bien plus court que le congé maternité donc le déséquilibre s'installe la solitude aussi du côté des mères qui se retrouvent à la maison euh, seule donc il y a vraiment un enjeu d'accompagnement euh, périnatal euh, voilà après il y aurait aussi beaucoup de choses à revoir en termes de politique publique notamment notamment en matière de petite enfance, puisque tout ça est, est lié. Euh, donc on a besoin d'un vrai service public de la petite enfance euh, pour que les parents, euh, y compris les mères, puissent euh, travailler. Euh, voilà, donc on voit bien que c'est euh, des problématiques qui s'imbriquent et qui euh, commencent dans le foyer, mais se finissent dans, dans, dans la vie publique, en fait. Alors les pères, ils ont un rôle, euh, ont un rôle important, essentiel euh, à jouer, puisque la majorité des couples, aujourd'hui encore, euh, sont des couples euh, hétérosexuels, avec euh, donc un mère, euh, une mère pardon, et un père. Euh, et il euh, y a un déséquilibre criant qui reste là. Alors bien évidemment, il y a des pères impliqués, il y a des pères formidables. Ce n'est pas vraiment le sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, euh, on a à peu près, si on en croit, un sondage qui avait été réalisé en 2019, là, la moitié des hommes et la moitié des pères qui se disent féministes que je trouve formidable, mais quand on compare avec euh, les statistiques par exemple celles de l'INSEE euh, on voit que ça se retrouve pas euh, nécessairement, voire pas du tout dans euh, la répartition euh, du travail domestique et parental puisque c'est quand même euh, l'un le, le, des principaux nerfs de la guerre euh, et que les mères gèrent encore euh, 65% du travail parental fin des, des tâches liées aux enfants et, euh, et près des trois quarts du travail domestique donc là les pères ont vraiment un rôle à jouer et je crois que plus largement les pères ont un rôle à jouer en termes de, de, de mobilisation aussi. Je reviens sur cette histoire d'allongement de, de, du congé paternité qui a été quand même une longue bataille, une bataille importante et, et, et en partie gagnée mais pas totalement et cette bataille, étonnamment elle a essentiellement été portée par des femmes un petit peu par des pères, il y en a mais majoritairement par des, des femmes et des, et des mouvements féministes donc là, je crois que vraiment il y a un enjeu de mobilisation collective euh, sur, euh, sur ces questions sur la question du congé euh, parental euh, qui est très mal rémunéré qui n'est quasiment euh, pas pris moins de 1% des pères le, le, le prennent à plein temps parce que c'est très mal payé euh, et donc je crois que là aussi on a besoin des pères en tant que citoyens euh, qui se mobilisent en fait et qui euh, et qu'on les retrouve aussi dans la rue euh, dans les médias dans l'espace public sur ces questions. Oui. Ce que raconte ce livre, dans le fond, c'est que euh, la maternité qui a longtemps été un, un impensé euh, des mouvements euh, féministes pour euh, tout un tas de raisons euh, légitimes et, et historiques, euh, et ben, en réalité c'est une question éminemment féministe et qu'il y a encore parfois cette idée que euh, devenir mère, euh, finalement, ce serait un petit peu rentrer dans le rang euh, du patriarcat, ce serait euh, se plier au script qui est attendu euh, de nous en tant que femmes. Euh, Or, ce que moi j'observe et ce que je raconte dans ce livre, c'est qu'en fait, la maternité n'est pas seulement une expérience euh, aliénante. Aujourd'hui, c'est même un très, très puissant catalyseur euh, féministe et euh, c'est même pour beaucoup de femmes l'expérience qui va allumer l'étincelle d'une conscience féministe euh, bien plus forte.